Bonjour à tous mes chers abonnés! Donc, t'as toutes les noms des 7. Il y des 7 qui sortiront en 2021, c'est ça? On en 2021 et on en bas. Avant de commencer la vidéo, merci de respecter la personne qui est avec moi. Bonjour tous mes chers abonnés, alors aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo Et aujourd'hui, je ne suis pas seul. non, je ne suis pas avec Pierrot, mais je suis avec Benjamin le ninja Salut Benjamin, comment vas-tu ah, Moi je vais bien et toi euh, Moi aussi, génial, on peut commencer D'une théorie de Legacy Vague 4, 5, 6 jusqu'à peu près Alors, aujourd'hui je suis venu dans cette vidéo pour parler ouais. ça Peut-être, peut-être Ah bref, là on va commencer avec Legacy, je sais plus à la vague où on en est, mais là, il y a la vague qui vient bientôt arriver, qui a été avec... Ces la vague bah, pour moi, la vague va contempler le thème saison 4, saison 5, ensuite la vague qui va arriver juste après après saison 5, saison 6, ensuite je pense que ça va être plutôt saison, 6, saison 16, et saison sait c'est pour moi ça va s'arrêter à saison 7. Pourquoi, car Legacy Je pense qu'ils ont fait une Diego Legacy pour rendre en masse de son design de Djago. Car si tu mets la saison 8, c'est toujours le même dizaine, ça trahit un petit peu le mot les questions. C'est pas d'accord ou au Ouais. Allez voir. Ouais. Non, mais sinon il y a une autre info, mais je ne suis pas là pour accuser. Mais l'info Il que... y a un épisode spécial entre enfin, la saison 13 et 14 est malheureusement fausse. N'aura pas d'épisode spécial. Si tu veux en savoir plus, ça se passe sur ma chaîne YouTube. J'ai fait une vidéo totalement où je révèle tout sur cette info. Je ne voudrais pas accuser. Je préfère me faire je préfère me lire sur ma chaîne YouTube. Ouais, donc c'est ça. Tu parleras un peu de. Et d'ailleurs, Legacy, le mot il vient un peu après la saison 8, saison 9 quand on parle de... en français. Ah, en plus, euh, en plus le, les contes du monastère du Spinjitsu, voilà. C'est un peu comme le mot en anglais, voilà. c'est Legacy. Euh, qui veut dire héritage, pas du tout la même chose. C'est comme un épisode de Décoded. Bah, Salut. les ça arrive juste avant la saison 10. Je n'ai plus grand chose à vous dire. Sur ce, c'était le wastre plus grand fan de Ninja Go et. Benjamin le Ninja! Au revoir tout le monde!